Konnichiwa san c'est Mémoire de Légende Et aujourd'hui, nous sommes à Assez Jouer dans le centre commercial de Ralil. un centre de gaming vraiment exceptionnel puisqu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. On a déjà de la board arcade avec plus de 800 jeux en passant par Pac-Man de Donkey Kong ou à Metal Slug, c'est vraiment cool. On a des simulateurs de course de voiture, c'est vraiment génial Et je pense qu'on va commencer par ça avant de faire le tour du truc. Comme c'est tout nouveau, ça vient tout juste d'ouvrir Il euh, y a certains secteurs qui ne sont pas encore tout à fait jouables Comme le Jazz Dance qui est juste ici On a 4 sièges qui ressemblent à des poufs C'est le pied ma gueule On a notamment un coin karaoké Alors comme le jazz Dance c'est pas encore tout à fait euh, Comme le jazz Dance c'est pas encore tout à fait au point Mais c'est bien au moins ils ont pensé à tout et c'est vraiment confortable Et là le gros point fort c'est qu'on a, a des salles VR pour tout et pour, pour pas mal de jeux C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie Alors premièrement il faut retirer ses pompes Ce qui est assez logique puisqu'on est sur, des, sur du tapis euh sur des espèces de tapis en mousse et on est vraiment dans des conditions du réel. Et le jeu que je viens de tester s'appelle Elven Assassin. Vous incarnez un guerrier qui doit tuer des orques dans le village. Vous êtes le défenseur et on peut se déplacer sur toutes les zones bleues possibles en lançant une flèche avec votre arc, à condition qu'elle atteigne la cible, évidemment. C'est assez physique, faut le reconnaître, et la façon de bander l'arc est très réaliste, voire proche d'un vrai arc. Si vous aimez le scoring, je vous recommande ce jeu et surtout de le faire en multiple. Alors regardez ce décor. Ça a l'air tout simplement banal mais là on est dans un laser game Et pour moi conjuguer le VR, la simulation voiture, le rétro gaming, la PS4 et la Xbox One plus le laser game Cette chose là pour moi pourrait décoller sur l'île et moi je trouve ça absolument génial Mais du coup c'est ici qu'on va se quitter, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, de la partager ou de la commenter ce qui ferait énormément plaisir On se retrouve pour une toute prochaine, d'ici là portez vous bien à la prochaine, salut et si vraiment ce centre vous a vraiment plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Toutes les informations seront indiquées dans le lien de la description. Et surtout, pour être au courant de mes nouvelles vidéos, clique sur la petite cloche pour que tu sois au courant des news sur cette chaîne.